Et Bienvenue dans ce tutoriel Excel dédié à l'archivage des données. Si vous êtes souvent amené à importer des données dans Excel, vous savez probablement à quel point il peut être fastidieux de gérer les mises à jour régulières de ces données. En effet, lorsque... Vous actualisez une source de données importée et a la tendance à remplacer les données existantes par les nouvelles. Cela peut parfois entraîner des pertes de données importantes ou nécessiter des heures de travail supplémentaires pour récupérer les anciennes données. C'est là que l'archivage de données entre en jeu. En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez conserver les anciennes données tout en actualisant les nouvelles. Cela peut vous aider à garder une trace de l'évolution des données au fil du temps et à mieux comprendre les tendances qui se dessinent. Et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment archiver vos données en utilisant Excel. Et surtout, je vais vous présenter une astuce pour éviter d'effacer les anciennes données en suivant les étapes que je vais vous présenter. Vous pourrez facilement ajouter les nouvelles données aux anciennes données sans perdre aucune information. Que vous soyez un débutant ou un utilisateur expérimenté, cette astuce peut vous faire gagner un temps précieux et vous aider à mieux gérer vos données. Alors, sans plus tarder, passons à l'action et découvrez comment archiver vos données dans Excel tout en évitant les effacer lors de la mise à jour. Ok Le à ala parakatebe. Bon, on va faire une importation basique. Mais avant d'entamer l'importation, je vais dire les données. C'est une simple table constituée de quatre colonnes. Une colonne de date, une colonne customer, une colonne product, une colonne sales. Ces données, c'est des données hebdomadaires. Chaque semaine, elles sont insérées. OK. Alors, on déroule l'importation. On Data. Get data. From file. from Excel. Adresser le chemin où se trouve le fichier en caisse, c'est-à-dire on va importer le fichier. On va sélectionner cette table, on va directement charger dans notre classe, parce que c'est une importation basique, ni plus ni moins. On donne cette ligne, c'est-à-dire le nombre de jours d'une seule. Chaque journée, on donne une transaction. Donc, je, vais le fichier je vais sélectionner la fichier CTRL-C, la table je a, de la table de la table de la table de la table la table de la table de la table de de En il a supprimé les anciennes données. L'objectif de ce tuto, c'est de conserver les anciennes données. C'est-à-dire les nouvelles données. Normalement, il y a une dans cette plage. Comment procéder Bon, nous avons le fichier TAI, source. Nous avons déjà les données des canaux. Nous avons garder en mémoire des V Bon, je vais sauvegarder. Et je vais actualiser. Très bien. Donc, on va voir comment on procède. On dit Marcate, on dit Edit. On dit c'est ma table. On dit l'étape précédente, navigation Je vais insérer une nouvelle étape. Comme ça. Je vais copier Hada en mémoire pour l'utiliser en bas. Je vais taper la fonction Excel. Donc, on dit à la table c'est qu'on vient de l'importer. Okay. Et là, je veux récupérer cette ligne. Comment procéder Je vais de la colonne. On va accrocher le nom de crocher, bleu, non. la colonne. Je vais la variable terme. Name égale imp. Et je val. Okay. Mais là, je veux récupérer réellement la colonne. Parce que les données sont ou plus importantes. Il suffit de faire ça dans la colonne ou le la Très bien. Seulement, j'ai récupéré la table TAI. Je vais renommer cette étape. Tab self-reference. Là, j'ai choisi self-reference. j'ai importé une table. Je vais me référencier à la même table. Deuxièmement, je vais faire Append Query. Cliquez là-dedans. Seulement, je vais ajouter une table. Elle va insérer une nouvelle étape. Bien sûr. Alors, la même table. OK. On a la table On a la deuxième table, liste. C'est la même table. Je vais modifier le deuxième paramètre. Je vais coller je de ton même. De ctrl V. Input table. OK. On A. Je vais supprimer les doubles. Remove du cliquet. On va insérer. Bon, on a mis ben Lou parce que on a remarqué au le type de date mais j'ai quitté ma head. Pour régler ça, je vais déplacer headlet et je vais charger. Clap. Ok. Là, on a le data set A. C'est le ctrl V, Et je sauvegarde. Cette fois-ci, on va actualiser. Je donne la commodification. L'éditeur pour Query, il va garder les anciens données. Les nouvelles données, il va les ajouter. Je vais archive, archiver. Et voilà le travail. Un de les anciennes données, un de les nouvelles données. Je vais supprimer cette place, je vais sauvegarder le fichier terrain et je vais actualiser le tout. C'est-à-dire, l'astuce dans ce changement, c'est la référence de la table elle-même. Okay. Vous essayez d'appliquer cette astuce dans vos propres données, ou vous chauffer les yeux. Ou donc, je vais vous dire, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.